Bonjour à tous, bienvenue sur boursetechnique.com. On est en soirée le 29 mai, 23h30. J'aimerais faire un récapitulatif de la situation, surtout de ce qui se passe en ce moment en Italie. On a une dégringolade du rendement des bons de 2 ans, 5 ans, 10 ans. On peut regarder aussi l'ETF de ce qui se passe réellement. L'indice principal et euh, ça nous donnera une idée justement de la situation euh, de l'Italie et comment que ça peut affecter les, le reste des, du marché, euh, surtout européen, qui pourrait contaminer euh, le reste des marchés boursiers. Euh, je ne veux pas être alarmiste, euh, ce n'est pas mon but, euh, je ne suis pas un... un, un, un, un... Partisan de la théorie du complot. Euh, je veux vraiment pas euh, voir euh, en ces mouvements-là qui sont assez drastiques dû au fait de l'élection italienne, mais quand même au niveau technique, c'est ma, ma, ma force. Euh, travailler au niveau technique, il euh, y a quand même des soucis au niveau euh, euh, d'une tendance qui vient de briser. Donc, euh, j'aimerais peut-être regarder ça avec vous euh, peut-être euh, regarder ça tranquillement sans euh, essayer de tirer des conclusions hâtives mais la réalité est pas très belle euh, en ce moment et euh, ça nous donnerait une idée euh, de ce qui peut arriver euh, dans les prochains jours, prochaines semaines au niveau euh, de l'Italie et qui va probablement contaminer euh, l'Europe aussi donc on va regarder ça de près euh, en ce moment on se trouve à être euh, sur euh, l'indice euh, Titan euh, 30 euh, euh, de, italien. Euh, J'ai aussi euh, le, euh, le, le, ET, le ETF italien ici, euh, euh, et qui nous donne à peu près la même indication. On se trouve à être dans un, une dégringolade assez rapide. Euh, C'est ce qu'on a vu au niveau du graphique quotidien. Je vais aller au, au niveau du graphique hebdomadaire. On voit très bien ici, euh, ça équivaut à peu près les moyennes mobiles 20-50, mais on est sur un graphique hebdomadaire. On vient de connaître une dégringolade qui, au niveau technique, vient de briser. Euh, de toute façon, on voyait très bien ici que le RSI s'en allait à la baisse. Et bien là, on a une confirmation de cette tendance-là au niveau euh, du ETF euh, principal qu'on utilise pour euh, acheter le marché italien, au niveau de l'indice euh, principal aussi, euh, l'Italie Titan 30, et on va regarder maintenant euh, au niveau de, du Nas euh, italie Nasdaq, comme on voit ici, euh, c'est la même chose, on a une cassure assez violente, rapide, au niveau des indicateurs c'est la même chose, on voit très très bien au niveau du RSI, au niveau euh, du Mac, au niveau de la tendance aussi euh, qui s'en allait à la hausse et qui vient de casser. Cependant, on avait eu des avertissements au niveau hebdomadaire, lorsqu'une tendance est cassée comme ça, il faut sortir de ce marché-là. Et au niveau maintenant du rendement 2 euh, ans, euh, c'est ça ce qu'on voit un petit peu partout dans les médias. C'est vraiment préoccupant euh, de ce qu'on voit là. On va aller voir ça au niveau euh, quotidien. On avait déjà eu un, un, un changement de tendance ici parce qu'on on avait un petit rendement qui était assez... Euh, euh, euh, euh, qui se tenait quand même dans des limites acceptables. Et maintenant, à cause du fait que les bons du Trésor s'écroule littéralement, on pas confiance en Italie, les rendements augmentent de manière substantielle, substantielle excusez c'est la même chose, au niveau du bon du trésor euh, 10 ans, donc euh, c'est à surveiller ce qui se passe sur les marchés euh, euh, mondiaux, euh, surtout il faut surveiller de euh, la contamination que ça peut produire euh, euh, au niveau des indices européens. Donc, ici, rapidement, pour terminer, on va regarder le DAX, le DAX allemand, qui lui aussi, évidemment, suit cette course à la baisse. Ça, c'est sur un graphique hebdomadaire. Excusez, quotidien, on va sur l'hebdomadaire, qui est quand même pas tragique. Donc, ça, c'est le DAX. Sur le CAC, on n'a rien qu'une casseur qui pourrait nous faire en sorte que cette tendance haussière qui perdure ben pourrait être cassée et s'en aller à la baisse ça sera à peu près normal euh, donc c'est ce qui se passe on a une situation qui est assez préoccupante mais ça va être à suivre mais c'était rien qu'un genre de point de vue que je voulais donner rapidement sur la situation italienne merci